Bonjour, moi c'est Fatima, l'export le, le, experte de, de la société Shirin Nassal, c'est une société iranienne. Et on est là pour euh, trouver des importateurs et pour exporter nos produits ici, vu que la relation entre les deux pays, Iran et Algérie, c'est bien et notre président aussi, il s'est venu ici. Donc euh, on a décidé de euh, développer un petit peu ces relations. Donc, aussi, de, on a une idée aussi de faire des investissements ici, Inch'Allah. Euh, on travaille dans le domaine de, de la pâtisserie, confiserie, du chocolat, chewing gum, les produits familiales comme spaghetti et tout. Euh, donc, euh, en fait, on est une grande société au Moyen-Orient. Euh, on a 17 000 personnes qui travaillent pour notre société. Et on a 20 usines. Donc, euh, euh, on a décidé de venir ici. Euh, pour euh, travailler euh, et aussi pour commencer, Inch'Allah, notre euh, travail ici en Algérie. Et moi je trouve que ici, c'est une bonne opportunité, une bonne chance euh, pour notre société. Euh, parce que les gens aussi, ils aiment bien les Iraniens. Et ils viennent vers nous et ils m'ont dit vous « Vous venez d'où quand, ?» Quand on dit « On est Iranien Oh, ah, vous êtes Iranien c'est génial !» Donc moi je trouve ça vraiment sympa. Et j'ai bien adoré la ville, la villagère et aussi, en tout cas, le pays. Donc, j'espère qu'on va venir, inshallah ici et qu'on va continuer notre travail ici. Merci.